Maintenant, tout doit être vert et c'est un marché qui représente 23 000 milliards de dollars de, de, de tout, tout le virage ESG que les, les entreprises peuvent capter à l'international. C'est des marchés incroyables. On a cherché, on a innové, c'est maintenant le temps de grandir avec Sylvie Pinsonneau, première vice-présidente stratégie innovation et développement durable chez Investissement Québec. Bienvenue au Lac-Alabroule. Ben, pour l'avenir... On est Québec, l'endroit qui a le plus gros potentiel de tout le nord-est de l'Amérique du Nord. C'est vraiment la clé pour les, au moins les 20-25 ans qui viennent. Donc, euh, la clé, hein, donc, tu sais, à l'époque, euh, c'était de nationaliser l'électricité. On s'entend, on n'est plus dans une ère où on nationalise tout, à tout craint, peu importe. Euh, Sylvie Pinsonneau, vous êtes, euh, chez Investissement Québec, euh, par contre, ce matin, vous étiez présenté comme étant membre du trio de choc euh, de l'innovation, donc avec Rémi Kirion, scientifique en chef, Luc Serrois, innovateur en chef, et vous, euh, chez Investissement Québec, pour venir compléter cette chaîne de l'innovation, en quelque sorte, où on va accompagner euh, les projets d'innovation au niveau des capitaux. Euh, je ne veux pas nécessairement rentrer dans, dans les opérations d'Investissement Québec ou euh, la stratégie ou quoi que ce soit, mais plutôt dans la prospective. T'sais, quel est ce potentiel qu'on a nous autres au Québec, quelle est cette clé qu'on doit prendre avec audace, là, puis qui va nous projeter là, dans un futur, qui va nous structurer pour les, les 25-30 prochaines années, sinon plus. Ben, en fait, euh, ben, merci beaucoup de me demander euh, mon opinion, puis je vais aussi parler un petit peu d'Investissement Québec, je vais parler de mon opinion, okay. mon nom d'Investissement Québec. Euh, parce qu'on a fait un plan stratégique qui est assez complet pour répondre aux besoins des entreprises euh, et répondre aux besoins de création de richesse. Hein, parce ouais. que notre premier ministre en a parlé, il faut combler l'écart de richesse entre principalement l'Ontario euh, et, et, et le Québec. Et on a tous les ingrédients pour réussir. Hein, ouais. On a le talent. Euh, oui, tout à l'heure, on faisait référence à, à notre ancien premier ministre Lévesque avec l'hydroélectricité, mais l'hydroélectricité, c'est une force incroyable qu'on a parce que euh, maintenant, tout doit être vert mm -hmm. et c'est un marché qui représente 23 000 milliards de dollars de, de, de tout, tout le virage ESG que les, les entreprises peuvent capter à l'international. C'est des marchés incroyables. Alors vos entreprises, si elles se retournent, elles développent des technologies propres qui peuvent être adoptées dans des entreprises qui sont euh, plus matures et qui, qui exportent, mais c'est sûr que ça va ça ouvrir des marchés. Ça va aider à rendre les entreprises plus compétitives. Donc, il y a quand même un lien. Je comprends que c'est peut-être pas la clé, mais pour moi, la clé, c'est vraiment la collaboration. Wow. Et tous les acteurs qui peuvent travailler ensemble dans un, un même objectif. Mm -hmm. euh, et non plus d'avoir... Euh, Parfois on le vit encore un petit peu, euh, quand tu travailles part, il y a encore du travail à faire, mais il ne plus avoir les fameux silos, ah, ouais. les royaumes. Euh, puis tout le monde fait sa petite affaire, et puis euh, c'est mon client, c'est pas notre client. Ben, c'est plus la vision globale, mais qu'est-ce qu'on doit faire chacun en toute complémentarité ouais. pour y arriver. Et puis euh, ce matin avec Rémi et Luc. Ben, je parlais du, du fameux dessin qu'on projetait à l'écran où on voyait vraiment la recherche fondamentale, recherche appliquée, ensuite l'innovation. Et par la suite, l'innovation, ben, on se doit de la commercialiser. Ouais. Et pour la commercialiser, il ben, faut investir. Ouais. Alors, il faut aussi prévoir des budgets. L'entreprise doit prévoir des budgets tout aussi importants, sinon plus importants, dans la commercialisation ouais. de l'innovation. Et en faisant ça... ça on maximise nos chances de succès, puis on est, on est productif, on est capable d'exporter. On grossit l'entreprise, puis en grossissant l'entreprise, ça crée de la richesse. Cette richesse-là peut être réintroduite mm. dans le cercle vraiment de la recherche, et c'est comme ça que collectivement on va tous s'enrichir euh combler l'écart de la richesse. Alors ça prend de l'ambition. en fait ça prend des grandes aspirations, mm. ça prend des grandes ambitions, mais surtout pour passer à l'action, ouais. pour le faire en complémentarité, en collaboration. On, on va-tu passer à l'action avec cette SQRE-là? On va passer à l'action, ouais. c'est sûr. De quelle façon? Su... Ben, là, je peux pas vous dire, oh, là. Mais c'est au moins. Ben, non, c'était <rire> tout à fait normal, mais je pense que l'idée, c'est de rendre les choses concrètes. Ouais. Et de changer un peu les, les, les façons de faire, puis aussi de s'assurer que, on... oui, on a une chaîne, mais c'est devenu un, un cycle, c'est devenu un cercle virtueux. Ouais et que ce cercle là on, on, on rentre de l'efficience dedans ouais. qu'on puisse vraiment tous en bénéficier de ce qui ressort de ça euh, ce matin on, il y avait un intervenant qui parlait de, de rendre ça plus simple pour dire simplement euh, moi je suis entrepreneur dans ma vie quotidienne euh, moi je le dis comme ça il y a trois gouvernements tu sais il y en a un au fédéral un au provincial un au municipal comment ça se fait que quand on a besoin nous autres des entrepreneurs d'argent on va dire simplement Compliqué, tout est ici, puis tu on le sait très bien qu'il y a comme une, euh, une volonté à quelque part d'en donner un peu partout, tu sais, puis de un puis tu sais, mais on pourrait-tu avoir un guichet unique, là, tu sais, comme simple, je dépose mon nom, j'ai besoin de ça, puis que là, il y a un Sherpa à l'intérieur qui se promène, ben, fais cette job C'est exactement ça dans le plan stratégique d'investissement Québec, d'avoir, surtout à travers nos, nos bureaux régionaux, on a différentes... On a, on a des, des endroits à travers le Québec. On en a aussi à travers le monde, mais à travers le Québec, les entreprises peuvent aller dans leur bureau régional. Okay. Il y a quelqu'un qui va les prendre en charge. Si c'est pas Investissement Québec qui peut les aider, ben cette personne-là va, va accompagner l'entreprise pour l'amener la, au bon endroit. Euh, par exemple, euh, euh, je, je donne l'exemple des exportations. Mm -hmm. On a Investissement Québec international. On a ajouté la part d'aider les entreprises à exporter quand on a intégré les forces du ministère qui est actif au niveau de l'exportation, on a dit mais euh, on, on joint les forces ensemble pour accompagner les entreprises pour être encore plus compétitives puis trouver des clients puis développer des marchés. Mais il y a certains bassins d'entreprises qui sont à leur début d'exportation, donc on, le, on a dit ben peut-être que les Orpex sont mieux placés pour vraiment euh, prendre en charge l'entreprise puis la faire développer jusqu'à certains points où va avoir un flambeau qui va être euh, euh, euh, passé à Investissement Québec pour la suite des choses, mmh. pour la rendre encore plus grande. Alors, c'est ce genre d'entente, de collaboration complémentarité que je fais référence. Ça existait, mais là, on, on, on développe vraiment la façon de faire, que ce soit fluide, que ce soit le plus facile possible. Et on évite de dire à l'entrepreneur, bah, promène-toi d'un bord à l'autre. C'est plus de dire, nous, on va t'accompagner à la bonne place. Quand on t'accompagne, on veut t'accompagner au niveau financement, on veut t'accompagner aussi au niveau accompagnement. Comme je disais, peut-être qu'Investissement Québec, c'est pas la solution à tout, mais au moins, on connaît assez de joueurs dans l'écosystème développement économique pour amener l'entrepreneur à la bonne place. Peux-tu faire des suggestions? Ben, tout à fait. Super. Euh, euh, on parlait ce matin des zones d'innovation. Monsieur euh, Roland Martel, qui m'a euh, parlé de ça, euh, on va payer des, des salaires de chercheurs pour être dans les zones d'innovation. Moi, par exemple, je suis un entrepreneur, tu sais, dans l'âme, dans, dans, dans le corps, tu sais, puis j'ai envie d'entreprendre toutes sortes d'affaires. Par contre, on est dans un, un plein emploi, tu sais, je vaux X dollars sur le marché. Là, en ce moment, on me demande de me payer des salaires de misère pour faire des startups. Tu sais, on entend beaucoup parler des startups, euh, innovation, startups, etc. Je veux bien prendre des risques, euh, je veux bien me couper un salaire. Par contre, euh, quand on arrive dans les, les, les incubateurs, on a des bons d'incubation, on a toutes sortes de, de petits coupons qu'on peut aller euh, payer des gens pour venir nous aider. Y aurait-il moyen d'avoir un coupon salaire, maintenant, juste pour les fondateurs? Pas longtemps, mais de quoi qui peut nous permettre de vivre convenablement, tu sais? Euh, Puis que ça soit pas nécessairement, tu bonifier le coupon, bonifier le, le bon d'incubation, mettons, là, mais avoir un petit salaire normal, tu de base pour qu'on puisse après ça se dédier à 100% à cette tâche-là sans que, que ça… quand on est pris revenu, là, mettons, tu sais. Euh, parce que, tu sais, ce qui fonctionne, c'est de se dédier à 100%, là, à quelque part, euh, Puis des fois, quand on, quand on fait des, des premières expériences en start-up, on fait souvent des ventes à perte. Euh, les premiers clients qu'on livre, là, oui, ouais, ça, ça va être 150 000, monsieur. Finalement, en temps, tu as mis euh, pour 300 000 de valeur, 500 000 de valeur, ça use. Euh, y aurait tu quelque chose dans ce sens-là? Puis je vais faire tout de suite ma deuxième question, je choisirai la réponse, la, la question à choisir. L'autre chose, c'est l'échec aussi. Euh, on, on va vider cette première question-là, puis on parlera de tout de suite après, voir. Oui, Bien, dans le fond, c'est un très bon point. Hein? Il existe beaucoup de mesures actuelles euh, notamment pour des entreprises qui sont dans la R&D, il existe des crédits d'impôt ouais. à la R&D qui veut veut pas finance ouais, ouais, ouais. Euh, je, je les comprends. salaires des entrepreneurs. Ouais. Euh, je, je je suis pas experte dans le domaine, mais là je ne vois pas euh, une entreprise qui est pas dans la R&D, je ouais. vois pas quelque chose qui paye les salaires comme tel. tel hein? Puis Parce un, que entrepreneur, sais, là? un entrepreneur, comme tel, il, ça ça prend du risque. Mm -hmm ça s'investit, ça l'investit, puis ça s'investit. Ouais. Alors, c'est un peu typique de la situation ouais. que vivent plusieurs entrepreneurs, ouais. et euh, et c'est quelque chose que je pense qu'il faut s'assurer d'avoir un bon accompagnement ouais. pour l'entrepreneur, pour l'aider, pour maximiser ses chances de succès, ouais. pour qu'un jour, il puisse vraiment euh, développer une rentabilité d'entreprise pour être capable de voir euh, la suite des choses. Euh, la question sur l'échec, c'est que… Euh, c'est pas évident de vivre un échec. Pour n'importe qui, là, perdre, c'est jamais le fun. T'as l'impression que tout le monde te juge par rapport à ça. Puis, des fois, tu focuses beaucoup plus sur un échec que sur tes succès. Euh, mais malgré tout, euh, pour les startups de tout genre, euh, un échec c'est souvent une faillite de l'entreprise. Puis, souvent, une faillite d'entreprise c'est une faillite personnelle aussi parce que tu es attaché à ces dettes-là. Euh, T'sais, la loi sur les faillites c'est sept ans avant d'être libéré là mais là tu sais on dit ah c'est pas grave tu vas tomber il faut que tu te relèves tu continues mais tu peux pas continuer tu sais parce que techniquement t'es es, es KO pour sept ans y a-tu quelque chose qu'on pourrait faire j'ai deux deux ben, peut-être monter au fédéral puis dire euh, on peut te catégoriser puis dire qu'il y a certains échecs qui sont acceptables puis c'est pas une fraude tu sais puis c'est juste comme un, un marché qui a, qui a dit non ou des fois, les échecs, c'est parce qu'un un, un mauvais environnement ou il y un « career derailers » qui arrive. L'entrepreneur vit euh, un problème de santé mentale, par exemple, un problème familial. Euh, des choses qui font que il, ça, ça a causé un échec. Mettre ça dans un pôle à côté, racheter en, en par « Investissement Québec » où là, c'est des belles, des, des beaux potentiels, mais il manque des joueurs dans l'équipe. qu'on les met en… en, en sur la glace, entre guillemets, puis quelqu'un arrive, j'aurais en, bon, envie d'entreprendre quelque chose, et alors voici, tu sais, il y a de la valeur là-dedans, un peu comme à l'université, il y a plein de propriétés intellectuelles sur les tablettes, il y a juste des fois à les, à les prendre. Deux suggestions, à chaud comme ça. À chaud, c'est des bons points, des <rire> très, très bons points. Ben, les, les... Oui, c'est <rire> bon, c'est le fun. Euh, ben, c'est sûr que l'échec, il faut euh, pas en faire, comme je dirais ça, comme la fin la fin en soi. Ouais. Parce que l'échec, c'est normal dans les startups. Hein? Il, ouais. il y a une compagnie sur dix qui va être un très, très grand succès. Ouais. Euh, il y en a peut-être deux trois qui vont vivre. Ça veut dire qu'il y en a le, le 4 3-2-1 qu'on dit des fois. ben C'est euh, ça. Ouais. Alors, c'est la, la, la règle des nombres, si ouais. on veut. puis On ne euh, peut pas avoir juste des succès. Il faut ouais. aussi avoir des échecs, mais on apprend des ouais. échecs. Pis. Ce qui, est, ce qui est, bien, ce qu'on voit, nous, dans les, parce qu'on a quand même beaucoup d'investissements en capital de risque, on est un joueur majeur. Mais ce qu'on voit, c'est souvent, même s'il y a eu un échec, les entrepreneurs sont tellement convaincus, mmh. euh, de leur valeur ajoutée, de leur proposition de valeur, qui euh, reviennent avec certains, euh, je dirais, euh, entourages un peu différents, qui vont, vont compléter leur équipe de direction. Ils vont apprendre de leur échec pour dire, bon, mais ben, qu'est-ce que j'ai besoin dorénavant? Peut-être que j'aurais dû euh, attendre un peu. Peut-être que j'aurais dû investir plus en commercialisation. Peut-être que j'aurais dû m'allier euh, une personne de finance. Peut-être, peut-être, peut-être. Mais là, la, la prise d'eux, souvent, est beaucoup mieux. L'idée, euh, encore une fois, il existe plein de d'organismes. Par exemple, la Fondation d'entrepreneurship ouais. qui est là. Qui peut servir de guide, de, de, c'est pas des coachs, c'est des, euh, des mentors. Ouais. Il y a des gens à succès là-dedans qui peuvent venir aider les, en, les jeunes entrepreneurs pour dire « écoute, je vais t'accompagner dans ton parcours pour maximiser des chances de succès ». Alors, l'échec, oui, mais par l'échec, on apprend beaucoup. Et après, on, on sait plus comment s'entourer pour compléter nos forces. Ça prend l'humilité pour réussir dans l'affaire aussi. Absolument, hein? ça, ouais. ça prend de l'ambition, il ouais. euh, faut être dans l'action, mais ça prend l'humilité. Ouais. On ne peut pas être euh, bon dans tout, tout, ouais. tout, bien s'entourer. Dernière question, puis euh, comment qu on fait pour convaincre les entreprises? Tu sais, moi, moi j quand j'ai commencé ma carrière, là, une formation en design industriel, j'arrive dans une manufacture, man, ne change rien. Ça marche. Donc, If it's not broken, don't fix it. Toi, tu arrives, tu veux changer. L'idée de mettre des innovateurs en chef dans toutes les entreprises, c'est pas pire, ça? Moi, j'adore cette idée-là. Honnêtement, parce que il faut, on fait des belles choses au Québec, on innove bien, il y a de la créativité, mais on pense encore plus que c'est des entreprises qui retardent un peu d'emboîter de, le pas pour être dans l'action, d'être plus innovant, plus productifs. Et si elles ne le font pas, à un moment donné, ce qui arrive, c'est que la planète avance à grand pas. Je le dis souvent, ça, les autres avancent. Alors, si tu pas rapidement, bien, tu recules. Euh, et ces entreprises-là, je crois qu'il faut euh, qu'elles développent leur culture d'innovation. Il y a différentes façons de le faire, mais il faut vraiment que le, ça, je m'excuse d'anglicisme, le tone at the top okay. ouais. soit vraiment euh, on, on, un, un genre d'ADN d'innovation. Ceux qui donne le pas, mettons, qu'on dirait, ouais. Et probablement qu'un innovateur dans chacune, entre, chacune des entreprises qui peut convaincre l'équipe ouais. de direction, le président, ça peut être même le président. Ou de la présidente. Alors ça, ça serait merveilleux. Wow. Euh, C'est lui, merci. C'est Merci. Très grand de plaisir. Votre part, puis, puis bon puis succès. J'espère que vous allez avoir un rendement positif, euh, année après année, et de plus en plus euh, chez Investissement Québec, ben, parce que ça veut dire que ça marche qu'on réussit. il ben, y a le rendement, mais le rendement aussi il y a l'impact, la pertinence. Absolument. C'est tout à fait important. Bravo. Pas continuation. Merci beaucoup. Ouais. Super intéressant, tous ces changements qui ont été faits chez Investissement Québec depuis les quelques dernières années. On sent cette volonté d'efficience et de collaboration. S'assurer que nos, nos investissements en recherche publique et à travers le processus d'innovation soient fructifiés, qu'elles puissent aller chercher tous ces retours sur investissement, qu'ils soient monétaires ou qu'ils soient en impact euh, social ou environnemental, c'est important.